Record. OK, bonjour tout le monde. <coughs> Aujourd'hui, on est le 13 octobre 2020. Il est 13h40. Je viens d'avoir une conversation avec euh, une représentante euh, du, du bureau du receveur général euh, euh, du Canada qui se trouve à être euh, aussi l'agence du revenu du Canada. Euh, ceux qui ne me croient pas là-dessus, ben, je vais vous donner leur numéro d'enregistrement Revenu Québec parce que ça se trouve à être des institutions. Sous la charge de Revenu Québec. Donc, Recevoir re général du Canada et Agence de Revenu du Canada sont enregistrés sous le numéro d'entreprise, du registraire des entreprises de Revenu Québec, sous le numéro NQ -E 88 12 18 18 63. Donc, ils ont un conseil d'administration. OK? Jusque-là, on s'entend bien. OK. Donc, euh, j'ai eu une, une conversation. Vous savez que moi, j'ai commencé, j'étais censé avoir mon mon fonds de pension, ma sécurité de la vieillesse et tout ça depuis 2016, on ne veut pas me payer, parce qu'on me force à renverser les jugements des juges de nos fontaine en 2003, au dossier 721, 773, 710. Ensuite de ça, on me force à renverser euh, le dossier euh, des juges de la, Cour du, de la Cour du Québec, le juge François Godbout et Peter Bradley, euh, qui ont reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin, euh, et ça c'est dans le dossier, 200-22-028-373-041 et ça vous trouvez ça dans le certificat de naissance du directeur de l'état civil sous le numéro 11-951-04-149-844 dans la partie supérieure, où Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin mais Jacques-Joseph, Pierre-Antoine n'a pas de trait d'union absolument rien, donc c'est quatre enfants différents mais le gouvernement a capturé, il a séquestré un nom qu'on appelle Jacques et lui ont attaché, ça devient tout simplement un prénom usuel. Automatiquement, ça devient un prénom usuel, donc un pseudonyme sur lequel on a tout simplement attaché le numéro d'assurance sociale 231-249-525 avec le critère de reconnaissance RI. Puis on y a ajouté tout simplement un surnom un autre pseudonyme, si vous voulez, c'est un nom de famille, puis un nom de famille, ça ne se baptise pas, c'est ni masculin ni féminin, ça n'a pas de sexe, et c'est seulement au nom de famille qu'on a le droit de lui euh, donner le titre de monsieur, madame ou mademoiselle, et ça, c'est confirmé à la Cour du Québec par l'honorable juge Serge Champoux, l'honorable juge Serge Champoux, euh, dans le dossier 455 01 011755 117, qui se trouve être le dossier judiciaire de M. Dresden Tomic. Donc, euh, parce que le constat d'infraction a été fait au nom d'un prénom, au nom de M. Tomic, qui est un prénom usuel, c'est illégal, ça ne s'accepte pas à la Cour. Serge euh, l'a reconnu, l'honorable juge Serge champot Et euh, ça, il y a eu acquittement automatique. Et ensuite de ça, mais vous savez que ça a été gagné devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier... Euh, 460-36-00-0084-046 devant le très honorable juge Feurénal Fréchette, dont le palais de justice de Sherbrooke porte son nom. Et le juge Paul-Marcel Belavance a déconsidéré non seulement la décision du juge Rénal Fréchette, mais il a déconsidéré les décisions des juges de la Cour municipale de Montréal, de la Cour du Québec, sans que personne dans ces dossiers précédents-là n'ait n'est euh, porté appel, n'est interjeté appel devant la Cour d'appel du Québec, devant l'honorable juge euh, Nicole Esler Duval, ou Nicole Duval Esler, vous comprenez? Donc c'est toute de, de la fabrication, de l'improvisation de droit, c'est toute de la dérogation au maximum, de la dérogation criminelle, parce que ça devient du vol, c'est de la dérogation pénale qui est synonyme de criminel, Vous comprenez? Et cette dérogation-là, ben, c'est en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne de pierre Trudeau, de 1982, qui a déclaré une guerre civile ici. Euh, il a constitué une guerre civile, mais, on va dire, comme on dit, c'est une guerre euh, qui est à l'état tout simplement euh, dormante, si tu veux, dans le sens, si vous voulez, euh, dans le sens où euh, euh, on a toujours fonctionné en se faisant mentir, en étant obligé de mentir au gouvernement, vous allez le voir justement avec euh, la dame en question, avec qui je parle, et euh, qui me force à, à lui fournir des informations erronées, à me force à lui fournir des informations complètement farfelues, erronées, et là, ben, je vais vous dire franchement, c'est complètement ridicule, c'est complètement inconstitutionnel, c'est délictuel, et ça ne tient pas debout euh, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je vous dis euh, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose voyons, j'ai des misères ici donc euh, euh, écoutez, euh, on va voir euh, ce qu'on peut faire euh, là-dessus bon, je, donc euh, on va commencer euh, immédiatement cet enregistrement-là ça sera pas long Attends un petit peu donc euh, automatique ah ça commence ça, ça se trouve à être tout le temps le... comment je peux dire, donc bon écoutez, ça ne sera pas long je suis obligé de recommencer parce que j'ai des problèmes on bloque partout, mais c'est pas bien bien grave je suis habitué j'ai beaucoup d'habitude là-dessus je suis entraîné entraîné pour me faire tromper par le gouvernement partout, partout, partout, partout. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on recommence. Et puis, je ne veux surtout pas effacer euh, ce que je vous ai dit, parce que c'est quand même important. Je n'aime pas me répéter, me répéter trop, trop souvent non plus. Vous comprenez? Euh, ça m'arrive tellement souvent de me répéter à gauche et à droite. Donc, on va voir exactement ce qui se passe. Mais, euh, vous savez que... Euh, vous allez voir que devant, euh, justement, cette dame-là, qui travaille pour l'Agence du revenu du Canada, vous allez simplement vous rendre compte que cette fameuse dame-là ne veut pas rien savoir de mon certificat de naissance euh, numéro 11-951-04-149-844, dans la partie supérieure, ou euh, celui euh, qui est né, si on veut, d'un certificat de naissance. Euh, C'est tout simplement... Euh, un prénom qui n'est même plus composé. C'est genre que Joseph, Pierre, Antoine, ils ont même inversé Pierre-Antoine, parce que c'est Antoine-Pierre qui a été baptisé, non Pierre-Antoine. Puis ça a été avec des traits d'union, ça devient un nom propre, vous comprenez? Donc ça, ça devient un nom propre. Et là, ben, c'est effrayant tout ce qui se passe là-dedans, on ne peut plus euh, euh, se fier à, à qui que ce soit, si vous voulez. Euh, C'est toujours une, une, une guerre à, à, à finir et puis euh, le gouvernement maintient son obligation de nous tromper, de nous mentir. Euh, il nous force euh, tout simplement à donner de fausses identités. Vous savez qu'un prénom, usuel un avec un nom de famille, ça n'a pas de date de naissance, il est dans le bas du document. Il est carrément dans le bas du document, puis je vais vous le montrer ici. Je vais vous montrer ça ici. Donc, euh, j'ai un corps un peu particulier ici. Voyez-vous? On le voit ici. Mais je vais le mettre as assez loin parce que c'est quand même quelqu'un qui ne vient pas d'ici, qui vient d'Israël. Et euh, en, les enfants sont nés ici. C'est pas compliqué. Donc, dans la partie supérieure, euh, ils disent euh, la place de naissance, c'est Montréal. Vous comprenez? Et puis, il euh, y a un numéro d'enregistrement. Il y a le nom du père, le nom de la mère euh, là-dedans, euh, le nom de famille, le prénom, euh, le sexe. ok. Alors que si on regarde dans la partie du bas, mais ben, la partie du bas, on voit ici, comme on mon doigt, que là, on est obligé de revirer. Voyez-vous, si on regarde là, ici à un endroit là, c'est un euh, certificat de naissance, mais pour voir en bas, étant donné que ce n'est pas la même personne, on voit bien ici que pour le lire, il faut le mettre dans le bon sens. Il faut le revirer de bord. Et là, ben, à partir de là, on peut voir exactement euh, le prénom ainsi que le nom de, de famille de l'enfant, mais dans, dans ce cas ici, euh, ça, ça se trouve être la mère qui euh, en bas, sur le certificat, euh, euh, sur le document en réversion. Alors que ça serait supposé d'être euh, le prénom usuel de l'enfant, avec son nom de famille. Mais là, ils ont mis la mère. Donc, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment n'importe quoi. Parce que le fameux montant en question, qu'on voit ici, quand on le met dans ce sens-là, lui, le montant, là, si on voit en rouge ici, là où je mets mon doigt, ce fameux montant-là, il est en rouge, puis il faut le revirer de bord. Non, lui, est dans le même sens que la partie du haut, que toutes les Écritures du haut. Parce que lui, ici, le, le montant rouge que je vous montre, il est attaché à lui, ici, au complet. Donc, dans mon cas, moi, c'est Jean, joseph Pierre, Antoine, et ces quatre personnes. ces quatre prénoms usuels. Mais il y en a un qui a été accepté pour mettre un numéro d'essence sociale, c'est Jacques. Alors que Joseph, Pierre et Antoine n'ont pas de numéro d'essence sociale, puis on a le droit de l'exiger, parce que quand ils ont pris Jacques, même s'ils nous l'ont demandé, on n'était pas au courant pour quelle raison que ça se faisait comme ça. Les avocats ont une chasse gardien, ils n'ont pas le droit de le dire. Et là, vous allez voir que la dame en question, euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de, de, de, ce qui se passe là-dedans. Parce que cette femme-là me force à lui mentir. Vous comprenez? Donc, on va aller chercher exactement ce qui se passe là-dedans. Regardez bien ça. Il va baisser ça un petit peu. Donc, OK, on va aller là-dessus ici. OK. OK. Donc, je vais aller à peu près, je vais commencer ici. La musique est bonne, mais là... Ça sera pas long. Ça, ça, ça, ça se danse bien, là. Quand on est en voyage, là, sur le bord de la mer et tout ça, avec un petit verre et puis tout ça, c'est... C'est une party, comme on dit. C'est la seule chose que j'aime quand j'appelle à, à l'agent du la du Canada. C'est cette musique-là que je trouve Écoutez, extraordinaire. Prouvez protéger okay. vos renseignements personnels en conservant tous les documents contenant votre numéro d'assurance sociale et vos renseignements personnels dans un lieu sécuritaire. Tous nos agents sont présentement occupés. Veuillez demeurer en ligne. Le prochain agent disponible répondra à votre appel. Veuillez avoir en main votre numéro d'assurance sociale. Voyez-vous, il dit votre numéro d'assurance sociale. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est mon numéro d'assurance sociale, c'est jean joseph euh, pierre antoine Normandin, je suis le certificat il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Mais si vous ne donnez pas votre numéro d'assurance sociale, personne ne va vous parler. Vous n'avez vous pas le droit de vous défendre. Vous n'avez pas le droit. Vous, vous n'avez aucun droit. C'est la dérogation, c'est la nature humaine elle-même. La na nature humaine n'est pas titulaire de droit, n'est pas si su euh, sujet de droit. Il n'y a aucune loi qui s'attaque ou qui se touche ou qui concerne une nature humaine. Rien! Puis, en bien ça, on n'est pas sujetti à l'obligation de débiteur. Débiteur, c'est celui qui paye des dettes. C'est ça un débiteur. Puis, on n'est pas sujetti à ça, on n'a pas droit de payer des dettes. On n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire non plus. Parce qu'on n'a pas le numéro de la chance sociale, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Mais regardez toute l'acrobatie la, toute que fait cet avocate-là, parce que je lui ai dit Vous êtes avocate, puis vous, je vais vous faire perdre votre licence. Pas longtemps après, on m'a raccroché à les Mais euh, ça fait rien. On va continuer. Ça ne sera pas long, j'aime la musique. Moi, où je que j'écoute de la musique, c'est très rare. Soyez patient, nevez-vous pas, relaxez, prenez un petit verre de vin à quelque part. C'est tellement bon une musique comme ça, j'adore ça. Je vois pas Si vous recevez la prestation d'enfance de Ok. Bonjour, mon nom est Joanne. Comment puis-je vous Bonjour, Madame Joanne. Écoutez, c'est que. A pas donné son nom de famille, voyez-vous? Euh... J'ai téléphoné, moi, il y a un mois, et puis euh, on m'a dit qu'on faisait enquête à partir du 11, euh, or, ben, ça fait un mois, donc, 11 septembre, et puis on est rendu le 13 octobre, et je n'ai pas une nouvelle pour la, le supplément de revenus, puis ça traîne depuis longtemps, parce que les impôts ont faits le 18 février dernier chez HR et euh, à Vous savez que je ne ferai plus d'impôts, puis ça, je n'ai pas pu lui dire parce qu'elle ne veut pas me laisser parler. Mais c'est fini les impôts, fini, fini. Fini, j'en fais plus, là. Ils me mentent, ils me trompent, j'ai un chèque de 8000$ dollars que je ne peux pas déposer depuis que j'ai reçu ça en 2018. Parce que c'est des voleurs. Puis si ce n'est pas des voleurs, s'ils si ne me forçaient pas à mentir, j'ai pas confiance en eux autres, ils me forcent à mentir. Ils me forcent à donner la date de naissance de Jacques Normandin qui n'en a pas. C'est la même chose pour vous, mais vous n'avez pas mes connaissances, donc allez pas faire ce que je fais, parce que vous ne serez jamais capable de vous défendre, jamais vous n'avez pas la connaissance pour ça. Donc vous êtes obligé vous, de rester dans le piège, donc quand tu vas dans mon dossier Service Canada, ils prennent votre prénom usuel, votre nom de famille, euh, votre numéro d'assurance sociale, puis après ça, ils vous demandent votre date de naissance, il n'y en a pas. Mais vous en donnez un quand même, vous êtes obligé de leur mentir. Mais vous ne le savez pas, puis là, eux autres sont obligés de vous mentir, dans le sens où, aux autres, c'est normal de vous mentir. Le Québec, c'est un pays depuis 1968. Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi Québec Solidaire, le Parti québécois, toute cette gang de maudits-là qui ont été là, qui ont gouverné, pourquoi ils ne le disent pas? Que l'Assemblée nationale et le Parlement du Québec, qui a été créé en 1968, et qui est enregistré à Revenu Québec sur le numéro 88 13 81 a tout simplement une constitution, semble-t-il, qui a été constituée en 1867. C'est écrit dans le document du registre des entreprises de Revenu Québec, alors que c'est complètement faux. L'Assemblée nationale, c'est unicaméral. C'est monocaméral. C'est une seule chambre. Alors qu'en 1867, c'était les, les articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique qui composent le Québec d'une assemblée législative, d'un conseil législatif des pouvoirs de l'auto-étude du lieutenant-gouverneur. Et voyez-vous, euh, eux autres, ils disent que ça, c'est la même chose qu'avant. C'est complètement faux. Ils sont tellement hypocrites et menteurs. On continue. Euh, j'aurais de de 724 Là, je reçois, puis c'est fait aussi que je recevrais les... Les remboursements de TPS-TBQ, ce qu'ils donnent euh, à tous les trois mois ou quatre mois, quelque chose de même. Là. Et puis, euh, je ne les encaisse pas parce que je ne reçois pas mon supplément de revenu qui faisait partie de ça. Et je ne sais pas pourquoi ils traînent ça. Vous comprenez? Et, et là, il le... y est a... Oui? Oui? Est-ce que vous avez fait la demande pour le supplément? Je, je comprends madame, pas que ce Madame, les que... impôts sont faits. H&R Block a dit que j'aurais 2724 Oui, oui, mais la Écoutez, j'ai mes chèques. Elle, elle commence à me parler comme si elle n'avait jamais, jamais été mis au courant de Jacques Normandin, cette chose-là. de Jacques-Joseph, Pierre-Antoine Normandin dans cette connaissance. Elle, elle commence à zéro. C'est une avocate, ça, là, là. C'est pas ordinaire, c'est une avocate. Là, là, elle est entraînée, mais elle ne m'arrive pas à la cheville. Vous comprenez? Non, non, non, non. C'est une nullité, ça, dans le système. Vous comprenez? Mais c'est une avocate. Ça vient du barreau. Elle parle trop bien français pour, pour venir d'ailleurs. Elle ne vient pas du barreau de commandement, elle oublie ça. Là. Non, non, non. C'est une nullité, ça. Écoutez-la bien. La première fois que vous auriez eu du supplément? Euh, oui, c'est la première fois depuis 2005. On est rendu en 2020. Ça fait quatre ans. Puis je ne fais okay. pas ça. OK. OK. Bien, je vais, je, vais, je vais aller vérifier votre information. Ok. Euh, vous, vous recevez la pension de la sécurité de vieillesse? Voyez-vous qu'elle n'a pas demandé le numéro d'assurance sociale, elle n'a rien demandé encore, elle sait qu'elle doit... Puis là, moi, je vais la forcer tantôt, vous allez le voir. Mais elle ne demande pas, d'habitude, ils sont obligés de demander un numéro d'assurance sociale, le prénom usuel, puis le nom de famille. Elle est entraînée, elle, elle essaie, elle, elle a passé devant toutes les commissions au barreau du Québec, a été entraînée par une gang de crapules, puis de trous de cul, hein, des vidanges. Puis là, mais ben, elle est obligée, d'essayer de, de, de, de se démerder tout seul. Pauvre fille, dans le fond, je la plains. Oui, et là, je viens, ils ont commencé à nous expédier, à m'expédier à mon frère et à moi, euh, le fameux, euh, ben, juste à moi, là, je sais pas si lui l'a reçu. Mais le fameux euh, TPS, ça tu les remboursements qu'ils donnent en TPS... Ok, TVQ, non, ça n'a rien, là... rien à voir avec la sécurité de Moi, là, ce que j'essaie... Voyez-vous, là, je ne pouvais pas lui dire que pourtant les chèques viennent tous du receveur général et de l'Agence revenus du Canada. La même chose. Pourquoi qu'elle dit que ça n'a rien à voir? C'est parce qu'elle ne veut pas me laisser parler. Je sais je la connais, je l'ai vue, j'ai vu comment elle fonctionne. Ça faire tout de suite, là, c'est d'identifier pour aller être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec le supplément. Pourtant, c'est elle. C'est elle qui sait. a juste à me demander de m'identifier, mais regardez, elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas dire jean Normandin. Donc, donnez votre numéro de sang social, comme elle fait avec tout le monde. Non. Alors, elle a été entraînée et ça ne marche pas. Fait que là, vous recevez la pension de la sécurité de vieillesse, c'est ça? Oui, oui, oui. Je reçois un montant okay. de 657 que... et, et 70 sous par mois. OK. Est-ce que vous pouvez me confirmer le mois et l'année que vous allez commencer à recevoir la pension? Allez, écoutez. Voyez-vous, elle commence comme ça, de façon à ce que ce soit vraiment Jacques Normandin, pas Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Puis moi, je n'ai pas à dire ça. Moi, j'ai dit, regarde, je donne mon affaire, moi, H &R Bloc, à H&R Bloc, c'est un eux autres à s'occuper de ça. Moi, je n'ai pas fouillé. fouiller, puis elle a, elle a donné d'autres informations, ça ne la regarde pas. Elle essaie de me fondre, de me fusionner, de me jumeler... Vous comprenez, elle essaie tout simplement d'amalgamer comme du mercure, hein? dans la même personne. Alors que c'est une transmutation, c'est une corruption de mon identité de nature humaine avec des traits d'union. C'est une corruption de mon nom de baptême. C'est l'altération de mon nom de baptême. C'est des bandits. Voyez-vous combien de millions de dollars ils doivent à chaque tête ici Et je suis le premier exemple là-dessus. Là. on commence. Euh, mon Dieu, euh, je vais vous dire franchement, c'était supposé d'être en 2016, ça a commencé euh, en 2018. J'ai rencontré Mme Racine, Nathalie Racine, le 3, le 3 août 2019, et euh, on m'a Regardez, elle est au courant de tout ça, mais elle voudra pas dire, elle me fait parler, elle veut me faire parler. Elle est pas habile, non. Elle est, elle est vraiment inutile. C'est une inutilité, c'est une nullité cette femme-là. La dernière fois, quand j'ai parlé à votre bureau, il y a un mois, qu'il commençait l'enquête là-dessus, parce que Nathalie Racine n'a jamais rien fait là-dessus et son patron, Philippe Derry, n'a rien fait là-dessus non plus. Et je les avais rencontrés que ici. Mme Racine, vous l'avez rencontré quand? En 2019? Regardez, regardez, voyez-vous, vous, vous l'avez rencontré quand? Parce que là, elle va venir tranquillement à savoir, c'est jean Normandin, c'est pas jean joseph Pierre Antoine Normandin. Regardez bien où qu'on va. Ouais, le 3 août 2019. Oui, ici euh, au, au centre, euh, au bureau là, du fédéral, ici à Collinsville. Ah. OK. Puis là, vous, vous avez. Oui, La dernière fois que vous avez parlé avec quelqu'un, était quand? Quelqu un. un mois passé, vous me dites? Oui, le mois passé, j'ai parlé avec euh, quelqu'un qui m'a dit que là, il faisait un cash. Vous savez, Jacques Normandin, c'est inanimé. Ça ne parle pas, ça ne signe pas, ça n'écrit pas. Ça a un numéro de son social, ça a un permis de conduire, ça a une carte d'assurance maladie, mais ça a tout été suspendu, ça. Ça a tout été suspendu par le gouvernement. Et là, automatiquement, tant et aussi longtemps, je n'aurais pas violé les, mes, mes jugements en cour municipale, en cour du Québec, en cours supérieure, tant que je n'aurais pas fait ça, ils ne veulent pas rien donner. Il faut qu'ils donnent ça à un inanimé. Je suis le seul qui a gagné ça dans le monde. Je l'ai gagné contre la, la vidange du Barreau du Québec, mais contre les, les juges qui ont été formés, certains juges, pas tous. Parce qu'il y a des bons juges qui m'ont donné raison, puis sans doute que c'est pas que si c'était des juges intelligents qui n'ont pas osé essayer de me tromper, parce que mes connaissances étaient vraiment valides et valables pour développer justement le dossier judiciaire qui nous concernait dans l'inscription au greffe. On continue donc, Que l'enquête commençait, alors que je ne comprends pas que tout est fait par H&R Block. Moi, moi ça n'a rien, rien à voir avec l'information de H&R Block. Écoutez, c'est eux autres qui ont fait les impôts le 18, voyez-vous comment elle, est? elle Elle, elle s'en vient dans son chose, puis moi, elle me prend pour un imbécile. Vous comprenez? Elle, là, c'est ça qu'il y a, là. Elle me prend pour un imbécile, là. Continuez. Vous, vous avez fait votre euh, rapport d'impôt avec HNR Bloc. Ben oui, HNR Bloc ben. l'envoie aux Impôts Canada. Impôts Canada, s'ils peuvent, nous partage l'information. OK? Ben, je vous remercie. S'ils ne peuvent pas, ben mm -hmm. là. Ben, ils sont obligés de partager l'information et puis, euh, parce que le chèque que je reçois, c'est un chèque du gouvernement du Canada, donc euh, ça se trouve être là, le transit numéro 117, là, là et euh, 117, c'est le m. gouvernement... Là, là, elle sait, elle, mais elle ne veut pas que je le dise, elle ne veut pas que j'en parle, elle est au courant, elle sait que où je m'en vais, elle ne veut pas être enfargée dans ses mensonges, vous comprenez? Information. Comment? Oui, oui Vous me donnez de l'information, vous me donnez de l'information, mais dans le moment... Pas rapport du tout. Avec ce qu'elle a appris pour essayer de me fourrer, pour essayer de me tromper davantage, de me mentir, comprenez-vous? Écoute, vous ne pouvez pas avoir une pire nullité que ça. Cette femme-là, ses enfants ne peuvent même pas lui faire confiance, ni son mari, ni son âme à elle. Elle n'a pas d'âme, cette femme-là. Elle n'a pas d'âme. Avec le fait que les impôts peuvent nous envoyer le résultat de votre rapport d'impôt ou non. Mais Alors, pouvoir, c'est ça, ça. Ils être... peuvent ou ils ne peuvent pas? Mais Vous savez, ils, ça. ils ne ça. peuvent pas. Vous avez raison qu'ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de loi ici. C'est la loi 003 du fédéral qui dit que les lois ne sont pas législatives. C'est la loi I3, article 1, qui dit que les lois militantes ici au Québec euh, pas, ne sont pas de l'Assemblée nationale, ne sont pas des lois du Parlement du Québec. Et c'est la dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne qui déroge à toutes les garanties juridiques, à toutes les libertés fondamentales, à toutes les lois, à tous les jugements, à tous les décrets, à toutes les signatures, à tous les engagements. Et moi j'ai gagné en cours, j'ai gagné en cours ma chère madame en 2003 et euh, je n'ai plus d'impôt à faire. J'ai quand même voulu le faire de bonne foi, mais depuis que j'ai fait mon impôt là, cette année, au mois de février, on se moque de moi. Et ça faisait 100 ans que je n'avais pas fait des impôts, mais je fais des impôts parce que j'avais commencé à recevoir la, la, le supplément de revenus et tout ça, et là on me ment, parce que H&R Blanc m'a dit... La... C'était pas le supplément de revenu, c'est ma c'est euh, mon fonds de pension de vieillesse, ça, je, je, je me suis trompé là-dessus. Écoute, je suis obligé de parler vite, puis de penser très très vite, parce qu'elle est là pour me tromper, pour me tromper et me tromper. Donc, je peux des fois me tromper moi-même quand que je m'exprime, parce que je n'ai pas de supplément de revenus. C'est seulement une prestation de la sécurité de la vieillesse, point final. C'est rien de plus que ça. Vous comprenez? Donc, attendez un petit peu, on continue. et là, présentement, on sait tout ce qui se passe au gouvernement. Étant donné qu'il n'y a pas de loi, c'est seulement de la dérogation. Tout est illégal. C'est des bandits actuellement qui nous gouvernent sur la fiscalité et ça passe tout par le chèque le gouvernement du Canada qui se trouve, vous savez que l'argent de du Canada et le receveur général du Canada, c'est la même chose. Ils sont enregistrés sous le même numéro, puis ça appartient à Revenu Québec. La Chambre des communes, le Sénat canadien, les tribunaux judiciaires, tout, tout, tout, tout appartient à Revenu Québec ici au Canada, tout au complet de la Z. Je suis au courant de tout ça, madame. Je suis un ancien directeur du Bloc québécois. Et là, mais je vais vous dire franchement que je commence à trouver ça long de me voir mentir. Puis en plus de ça, ce que pire, c'est que le directeur de l'État civil a dit que Jacques Normandin n'avait pas de date de naissance, alors que dans mon dossier Service Canada, on nous exige de donner la date de naissance à Jacques Normandin alors qu'il n'y en a pas. Donc, on est obligé de vous mentir de façon à ce qu'on puisse, que vous, vous puissiez vous mentir. Puis ça, j'ai une discussion, ça, ça a été enregistré par vous, parce que vous enregistrez tous les appels. Donc, ils sont au courant que moi, je sais qu'on me ment et qu'on me force à mentir. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui, qui est vraiment pas rassurant pour moi. Puis là, mon, moi, je suis un membre de revue. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir. Là. Allez, bon, ben, moi, je ne peux pas vous répondre. Là, non, sans, sans doute. Que, euh, je n'ai peux... pas réussi à vous identifier encore. Est-ce On... que vous avez votre euh, feuillet de T4 pour la sécurité du Non, ce n'est pas là-dessus. Là, je vais vous dire, je vais m'identifier exactement comme l'a dit le directeur de l'État civil et la Cour. Donc, je vais vous donner mon identité. Donc, euh, puis je l'écris ici, comme ça, je ne me trompe pas. Et puis, euh, ça, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le directeur de civil. C'est mes pièces d'identité. Ça, c'est la première pièce d'identité qui nous appartient. C'est ça qui nous identifie. Donc, je vous fournis l'identité juridique qui est contenue dans mon certificat de naissance, qui porte le numéro 11 951 04 149 144 okay. Ça, c'est de votre. Okay. Regarde, votre... okay. votre... elles m'interrompt, elles m'interrompent la salope. Voyez-vous, elle m'interrompt parce que là, elle sait que je m'en viens avec toute l'explication du certificat de naissance. Elle ne veut pas entendre ça pas toute la salope. Madame, je veux que vous respectiez le certificat de naissance. Je vais être en déclencheur. Monsieur, je n'ai pas de déconnecter. Oui. Moi, je vais déconnecter. Parce que là, ça fait 7 minutes qu'on tourne en rond. Ben oui, elle veut que je lui montre. Puis elle me ment. La salope. Okay. Oui. Non, je n'ai pas de respect pour cette personne-là. Parce que moi, je connais mes choses, je sais quoi lui dire. Vous vous connaissez pas ça. Vous devenez des victimes, des victimes, tellement victimes. Ça se peut même pas. Je peux pas répondre à votre question. Pourquoi vous.